Bonjour, en présentation euh, ben d'un achat récent, donc un, un petit charango qu'on appelle un walaicho ou un chiliador au Pérou, mais ils sont montés à ce moment-là avec des cordes en acier, c'est un peu différent. Donc l'instrument, là j'étais chez Bolivian Stuff, c'est un marchand d'instruments boliviens, donc ça, on, ce walaicho, c'est un petit c'est un petit charango, en fait, qui est alors un peu plus long hein, que les hualaichos normaux, qui doivent faire entre 26 et 28. Euh, Celui-ci fait 30, donc on peut arriver à le monter en mi mineur, avec des cordes dites pour hualaichos, des cordes très très fines, qui sont vendues par la marque argentine Medina Artigas. Et là, on arrive à les accorder quand on a un diapason de 30 cm en mi mineur, si mi, si, sol, ré, ou quand on a un diapason de 32 cm en La et la fado, donc en ré mineur. Là, nous, on a fait le choix euh, de le monter avec des cordes de charango, donc cordes aquila italiennes, relativement euh, légères, mais donc forcément, on est beaucoup moins aigu. Alors, il est, le modèle est dit Rivas, alors le seul point avec les charango Rivas euh, vraiment commun, c'est le... La protection rouge, euh, la décoration de rosace et puis euh, la décoration de tête qui là, a d'ailleurs été mise à l'envers, mais c'est pas très grave. Donc ce charango, on l'a commandé aussi avec des boutons d'attache, c'est bien fait, c'est propre, il ne gêne pas, si on n'utilise pas de, de courroie, il ne gêne pas. Euh, les cordes sont près de la touche, la touche est en vrai ébène, les mécaniques sont correctes et il a bah, comme tout. Le show une caractéristique, c'est le, le chevalet, mais le puente, qui est le, le chevalet traditionnel, c'est-à-dire comme sur un instrument euh, de musique ancien. Il n'y a pas de silla, il n'y a pas cette petite pièce en, en ivoire, os ou plastique, qui, sur laquelle viennent s'appuyer les cordes. Les cordes sont entourées autour de, du chevalet. Ça marche très bien quand le luthier sait faire. Depuis les années 80, c'est devenu la mode de mettre des chevalets type guitare sur le charango. Bon, tout ça est affaire de mode. C'est un instrument correct, il est très très vernis, très brillant, très bon. Ce n'est pas un instrument à acheter chez un luthier de, de grand luxe, etc. Mais euh, c'est tout à fait jouable, euh, c'est rigolo et, et un joli instrument. Et là, on va bah, essayer de vous faire écouter un peu ce qu'on peut faire. Bon, là, depuis une semaine, ce n'est pas encore euh, parfaitement maîtrisé. Les touches sont petites, enfin, bien sûr, c'est plus court. Il euh, faut un peu, peu s'adapter. Voilà, donc euh, je vous laisse écouter.